C'est oh, ta queue, c'est ta queue, what? Mais non, mais non, mais pas le feu! Pas le feu! Mais putain. Mais mec, c'est toi qui me Mec, moi j'ai fait un backflip! Vous ne passerez... <rire> oh, yeah. oh putain tu t'es envolé Eh ouais déjà casse. Ah bon, ça qui a merde <rire> Alors y Qu est C'est ce le... bon, moi je suis prêt. T'es chiant putain tu m'as bloqué <rire> le con Putain il m'attend même pas alors que c'est moi qui filme ou quoi Elle est où la webcam là-dessus mec Dans alors que nous sommes... Sur ça Ouais. Du bah, si elle est là Ouais, est... mais c'est au aussi c'est mieux de sa tête. C'est-à-dire que c'est peut-être là, là mais En fait, on s'en bat écoute de ah, ce qu'il raconte. J'ai pas écouté, moi Attends, on peut pas Vigilance. mettre Vigilance. devant oh. le La chambre à gaz, non Dans la chambre à gaz. <rire> <rire> je m'en fous, j'ai un bidon. Je vais me protéger. Hey, eh, mais c'est des malades Eh, hey, ils vont aller en prison pas les niaques! Ok. <rire> que tu m'as tué, en fait... Mais en fait, t'as mis une grenade sous un pneu, et le pneu. est dans une gueule. Ah merde, ils sont là-bas. Putain, motherfucker il me reste HP. Ouvre-moi. Ah, ouvre pas Mais attends, mais comment t'es passé La porte, elle était pas ouverte oui, <rire> je sais pas comment j'ai fait. Ah, oh, viens, on fait le trick, les Le, le trick. trick. Ah, on l'a déjà. Au pire, regarde. Hop. Ah, ça. putain, ils sont malins perdu ma brique. Enfin, maintenant, du coup, il est en haut, mais il faut faire quoi What Mais il est où le cadeau, alors Ah, ah Attends Baisse-le un peu. Voilà. Et là, on a créé... Euh... Mais en fait, ils ont pas le même poids. C'est ça qui est plus bizarre. <rire> ça se casse, ça! Faut y casser, ça! Ça se casse, ça! C'est des de tout Sinon Mais sinon, y'avait rien! Est-ce qu'elle y a Half-Life et de carottes? Tu veux de la vie? Tiens, mec! Ah, ah, ah. Mec, tu veux pas de vie? Si! Mais y'a où je suis, on est safe! Non, on est pas safe du tout! Et c'est à ce moment que Jackson knew. Il qu'il était safe. Mais si, moi il ne tirait pas dessus, les mecs. Ah, du coup, ta mère <rire> Mais c'est où, bon, y'a personne Enfin, si y'a quelques. En fait, c'est moi qui ai tout tué, en fait, je suis Tu veux bien me donner un peu de vie Bien. Voilà. 2 HP Non, le 4. Par contre leur, leurs hélicos ils sont stylés Tu complimentes l'ennemi là Oh c'est bon le ouais, docteur Brune il est beau <rire> Après il y a aussi Kleiner j'avoue <rire> Non plimière, Mais non Ellie Avec sa petite jambe en moins là ça fait tout son charme <rire> Moi moi je préfère chien Oh yes La mécanophilie C'est quand t'aimes baiser les voitures Ah okay. oh, Putain <rire> Mais où, ça ça, peut, ça, ça peut sortir d'une caisse Eh <rire> hey, mais non mais c'est pas, pas très gentil ça Eh <rire> hey, vas-y jette l'armure Tu sais combien ça coûte une armure 3 euros à franc prix. <rire> T'imagines ta ouais. salle euros Et là, le, le franc prix le plus proche, il a combien de kilomètres 8000 minimum. Alors voilà. Tombe. Non, mais vas-y, pousse la... la salle de bain. Bah, C'est une salle de bain. Pousse la salle de bain là. Oh putain. Allez, Ah wow Mais je me suis mis où là Comment t'es passé <rire> Mais je me suis envolé ah, Oh y'a des, des petits bébés <rire> Fais-moi un câlin Y'a yeah, <rire> Ça va ouvrir la porte Mec il passe plus que 15 HP 8 HP, 5 HP, 3 HP C'est un décès Vas-y, vas-y, ils ont pris le focus vas-y passe Passe Vas-y c'est bon Yes Moi je vais me faire foutre comme ça, yes <rire> trop bien Ah Vas-y fonce Meurs pas, meurs pas Putain. <rire> Mec, on est passé On oh, est mort Tu es mort Moi c'était normal, il me restait 8 HP Trousse de secours Merde C'est une trousse de secours ça <rire> En oh, plus j'ai dit trop de secours en même temps Vite vite vite vite Je suis pas passé Fuis fuis fuis Mais pourquoi pour, pour, pour, pour tu vas là Mais Pourquoi T'es coincé Meurs pas Si tu meurs je te tue T'as dit du coup je suis tout seul <rire> J'arrive <rire> Ouais t'attends ils sont coincés tous les deux mecs Ouais mais il continue de tirer Non, mais vas-y vas-y vas-y Comment j'esquive les balles Oh là là En fait j'ai activé, il faut aller là Allez où Là Ah d'accord tracking de filmboard Comment ça tu trop mieux mais putain c'est un pu. mec je suis dessus mais mec en fait logiquement la barrière verte je crois qu'elle doit s'enlever mais là ça enlève pas si ça marche mec je pète un câble la map elle est pétée c'est parti ouais Yes! Allez, on y va, faut le casser! Casser le <rire> mur! Vraiment... Il y a des props qui disparaissent sous mes yeux! Ouais, mais je crois que la map elle est corrompue là! Mais vas-y, c'est vas-y, mais. viens en faire un Minecraft?